La culture Les bibliothèques sont des lieux de culture et de découverte. Vous pouvez assister à des rencontres-débats, participer à des ateliers ou découvrir des expositions physiques ou numériques. Ces événements sont conçus avec la communauté universitaire et des acteurs du territoire. Ils concernent notamment la culture numérique, la littérature, le cinéma documentaire et la recherche. Ils sont toujours gratuits et ouverts à toutes et à tous. Pour connaître notre programmation, notre site web. Et pour toute proposition, écrivez-nous.